Bonjour à tous, euh, aujourd'hui on va vous parler de gestion de version et des problèmes en gestion de version euh, et en particulier on va s'intéresser aux problèmes qui arrivent donc des problèmes qui sont euh, pas complètement résolus et que vous utiliserez des solutions que vous utiliserez probablement dans les années qui viennent mais euh, vous n'utilisez pas forcément aujourd'hui. Euh, la gestion de version avant de parler du futur on va parler un peu du passé. Euh, donc qu'est-ce que la gestion de version, c'est un domaine qui est assez vieux, euh, qui date de 1972, donc ça a 45 ans maintenant. Et même si c'est assez vieux, il euh, y a en fait toujours des nouvelles choses qui arrivent, généralement à peu près par vague. mais le graphique que vous avez à droite, c'est le nombre de nouveaux gestionnaires de version par an depuis 1972. Donc vous voyez qu'il y en a toujours... Euh, Git et Mercurial, euh, c'est 2005, c'est à peu près la, la bosse qui est vers la droite. Mais même après ça, il y a encore des nouvelles choses qui arrivent. Euh, des gens qui créent des nouveaux gestionnaires de version euh, pour résoudre des nouveaux problèmes. Ça euh, à 45 ans, donc on pourrait imaginer que euh, quand même ce serait 45 ans que qu'ils avec dessus, ce serait un problème résolu et, et on va passer à la suite. Mais ce n'est vraisemblablement pas le cas. En particulier, il y a un certain nombre de gestionnaires de version ancienne génération, euh, par exemple Subversion, CVS, Perforce, ils sont quand même sensiblement plus vieux que la génération Git. Ils sont encore utilisés de nos jours, pas juste parce que les gens n'ont pas migré, mais parce qu'ils euh, ils, ils fournissent des solutions à des problèmes qui ne sont euh, pas assez bien gérés par la génération actuelle. De la même manière, la génération actuelle, même si Git a fait un énorme carton et euh, est énormément utilisé, il y a un certain nombre d'autres gestionnaires de version qui soit existent encore à côté de Git, comme Mercurial, ils sont activement développés et activement soutenus par un certain nombre de gens, et euh, des nouveaux gestionnaires de version comme Pijul, euh, euh, ou euh, des, des solutions propriétaires comme euh, euh, Plastic SCM. Alors, pourquoi il euh, n'y a pas juste une solution qui résout tout et on n'en parle plus. Euh, ben C'est un mélange de plusieurs choses. À la fois, il y a des contraintes techniques qui sont assez compliquées et qui sont plus ou moins bien gérées par certains gestionnaires de version. En plus, il y a des domaines qui ont des besoins de fonctionnalités très particulières et qui vont du coup, euh, de certains gestionnaires de version qui vont créer des niches et services pendant relativement longtemps. Mais il n'y a pas uniquement juste des contraintes techniques ou des, ou des choses particulières. Il y a aussi le fait que le processus de développement et la manière dont on développe euh, change euh, euh, d'une décennie à l'autre. On a des nouvelles contraintes, on a des, nouvelles, euh, des nouveaux workflows. Et du coup, les élections de version ont besoin de s'adapter à ça. Euh, et des fois, même, déclenchent ce genre de, de modification. Et au final, il y a une question de diversité. Euh, on voit bien qu'on euh, a Python et Ruby, pourtant c'est quand même globalement la même chose, pourquoi est-ce que les gens ont fait les deux ben, Les gens ont fait les deux, il y a des gens qui sont contents avec les deux, il y a des approches un peu différentes. Euh, il y aura toujours, d'une certaine manière, des gens qui vont créer des nouveaux outils qui sont un peu pareils mais un peu différents pour avoir des nouvelles idées, inventer des nouvelles choses, et pouvoir euh, avoir un écosystème plus divers. Alors, une des premières choses dont on va parler, c'est les contraintes techniques. Celles-là, elles sont assez simples à isoler, euh, et donc on va en parler un peu plus dans le détail. Une des premières choses que les gens font avec euh, des scénarios de version et qui, contraint, qui explique l'existence d'anciennes générations, c'est les questions euh, de très grandes bases de code ou de volonté d'avoir des très grandes bases de code. Euh, en particulier, euh, il y a une idée qui, euh, qui est assez en vogue depuis un certain temps, en particulier à cause de Google, c'est l'idée d'avoir un monorepo, qui est en fait exactement ce qu'on sait quand on a des SVN, euh, qui est de rassembler tout son code source dans un seul dépôt euh, pour avoir toutes les choses en avant. Alors ce qu'il faut voir c'est que quand on dit le micro au milieu c'est ce, ce qui est de vous, Ok. Euh, et du coup il fonctionne pour la captation ouais il faut juste ta... il ok le merci Nickel. Euh... je vais parler de monoripo euh, donc les, euh, le monoripolier, c'est rassembler son code source au même endroit, ça ne veut pas dire avoir un projet unique et un, autre, un unique blob où tout est construit en même temps, il y a les dépendances dans tous les sens. On peut avoir des projets séparés dans un dépôt de gestion de version identique avec euh, des, euh, des paquets qui sont, qui sont construits indépendamment, des projets qui sont déployés indépendamment euh, et ce genre de choses. L'idée générale c'est de simplifier la collaboration et un peu d'unifier euh, les choses. C'est un certain nombre d'avantages. Ça simplifie euh, la recherche de dépendance, euh, quelles sont les versions avec lesquelles on doit être dépendant. Ça a un état un peu global. Ça permet aussi un certain nombre de standardisation. Comme vous avez tout au même endroit, vous allez pouvoir appliquer facilement les mêmes outils au même endroit, réutiliser les mêmes dépendances, ce genre de choses. Euh, vous pouvez utiliser euh, les mêmes outils de build, euh, les mêmes outils d'analyse statique, avec les mêmes configs qui vont être globales pour, euh, partout. Et c'est aussi plus simple de si tout est au même endroit, de regarder ce que les autres gens font, euh, s'il y a d'autres gens qui utilisent la même librairie, les mêmes dépendances, sans avoir à aller essayer de trouver euh, quel code est où. Euh, et un, un des gros avantages d'avoir un dépôt unique, c'est la capacité de faire un changement qui est atomique sur tous vos, vos codes sources en même temps. Et, et du coup aussi de garder et de préserver un état cohérent euh, et de revenir en arrière. Donc vraiment, utiliser votre historique. Si vous avez euh, 35 dépôts différents impliqués dans un projet, euh, ça rajoute pas mal de friction de réussir à savoir exactement qu'est-ce qui marchait, euh, avec quelle version, à, à quelle époque, euh, il y a deux semaines. Si vous avez un mono -ripo, euh, vous avez un historique euh, relativement clair qui dit euh, ben, quand le mec, il a euh, modifié telle fonction, euh, et ben il a lancé ses tests, ça passait et l'état général euh, ressemblait à ça. Euh, ça aide aussi quand on fait des refactoring, vous pouvez modifier euh, une librairie euh, et tous ses utilisateurs d'un seul coup sans avoir à euh, réfléchir à qui va rentrer en premier, qui va sortir, enfin euh, euh, l'ordre dans lequel les communes peuvent rentrer. Euh, et ça aide aussi du coup tout ce qui intégration son contenu, qui peut juste prendre un dépôt, vérifier que tout marche ensemble sans avoir à tester des tonnes de combinaisons ce genre de choses. Par contre, ça a un certain nombre de désavantages. Il euh, y a plein de choses qui augmentent parce qu'à la place de porter euh, votre petite valise euh, avec euh, juste votre projet et ses dépendances, vous portez euh, une valise qui contient aussi euh, les projets de tous vos petits camarades. Euh, et ce qui peut faire beaucoup de choses. donc Vous pouvez avoir euh, beaucoup de fichiers, un historique qui est très grand, dans lequel ça devient plus difficile de chercher les choses, ce qui est un peu contre-intuitif par rapport à l'objectif initial. Euh, vous avez avoir un état de stockage sur votre disque qui explose, euh, des échanges réseaux qui explosent parce que vous échangez des versions de fichiers qui ne vous intéressent pas. Et aussi, vous vous retrouvez à devoir à avoir un serveur euh, central qui euh, a beaucoup plus de développeurs qui lui parlent, avec une répartition de charge qui est plus compliquée. Un autre un élément qui élément euh, qu'on perd à un, en partant sur un minor c'est le contrôle d'accès. Si vous avez une, euh, une entreprise où il y a des bouts qui sont plus crédibles que d'autres, et donc les gens ont un accès limité à certains aspects du code, si vous avez plusieurs dépôts, c'est assez facile de restreindre qui accède à quoi. Si vous n'avez plus qu'un seul dépôt, euh, ça devient plus compliqué d'avoir un dépôt qui est accessible que par film. Euh, donc une des solutions à, à peu près tous ces problèmes, c'est de, euh, de permettre de faire des clones étroits ou des narrow clones, ou des sparse clones, ou des shallow clones, selon, comment, euh, selon qui fait ça et comment on les appelle. Euh, pour ça, on a une définition de quels sont les fichiers nécessaires pour faire fonctionner un projet. Euh, et quand on fait un clone, à la place de récupérer tout l'historique et tous les fichiers et d'écrire tout ça sur disque, on récupère que les fichiers qui nous intéressent pour travailler sur le projet qui nous intéresse. Donc d'un certain côté, on annule tous les inconvénients dont on a parlé avant, parce qu'on se retrouve avec le même nombre de fichiers que quand on avait plusieurs dépôts, à faire autant d'échanges réseau parce qu'on récupère autant d'informations, un historique qui est aussi beaucoup plus simple que ce qu'il était avant. Et on peut, si on est capable de servir qu'une partie du dépôt, ça veut dire qu'on peut recommencer à installer du contrôle d'accès qui empêche certaines personnes, de, enfin qui restreint, qui a accès à certains aspects du code. Donc on se retrouve à pouvoir avoir un monoripo, tout en restreignant, euh, pour les gens normaux, enfin pour les développeurs euh, normaux, ne pas avoir les inconvénients euh, du monoripo. Tout en gardant les avantages, c'est-à-dire que euh, s'il y a une équipe qui est très transversale, elle va pouvoir avoir tous les dépôts en même temps dans son... Enfin, avoir accès à tous les codes sources en même temps. Et euh, tout ce qui est intégration continue ou type test va pouvoir aussi fonctionner sur euh, toute la base de code euh, assez simplement, sans avoir accès à plusieurs dépôts. Et on, a, on garde aussi davantage de commits atomiques, intégration continue atomique, ce genre de choses. Euh, Boris va vous faire un exemple de à quoi ça ressemble, euh, interagir avec un clone euh, étroit, avec Mercurial, parce qu'on fait du Mercurial. Alors, donc comme Thierry vous l'a expliqué, avoir un monorepo c'est bien. Avoir un repo de plusieurs centaines de gigas avec plusieurs euh, centaines de milliers de commits, c'est un peu plus compliqué. Donc on va prendre un exemple, on va dire qu'on a, on a, a un gros repo. On va le cloner traditionnellement. On voit. Est-ce que vous voyez bien d'ailleurs Est-ce que je peux, je peux être plus grand. Euh, donc On voit qu'on a 40 commits avec 40 changements sur 40 fichiers. Donc ça clone tous les fichiers. Euh, potentiellement, ça, au lieu de 40, ça pourrait être euh, 40 millions et avec une échelle de rendeur de taille euh, équivalente. Donc c'est pas idéal. On voit qu'on euh, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fichiers. Donc c'est pas facile euh, d'interagir avec. Maintenant, on va faire un clone narrow. Donc on lui passe l'option. Et on va lui dire que on veut récupérer les fichiers uniquement du projet webdev. Donc là qu'est-ce qu'on voit comme différence C'est qu'on a récupéré cette fois que 3 commits avec un changement sur un fichier. Donc le petit euh, fichier webdev, qu'est-ce que ça dit Tout simplement ça dit que. Le projet WebDev, il a uniquement un seul fichier. Donc si on va dans notre clone, on devrait voir un seul fichier. Et petit problème, euh, bon, euh, aussi, euh, du coup, le, le clone est beaucoup plus petit. Parce qu'on n'a plus qu'un seul fichier, beaucoup moins d'historique. Si on regarde, on n'a que 3 euh, commits au lieu de 40. Euh, problème, on a oublié de récupérer le fichier de test. Donc on n'a pas besoin de tout recloner. On peut euh, ajouter euh, de nouveaux fichiers. Il va aller automatiquement le récupérer, le euh, le mettre sur votre euh, working directory et vous allez avoir un nouvel historique avec tout ce qu'il vous faut juste pour utiliser ces deux fichiers. Pareil, ça peut, là, ces deux fichiers, ça pourrait être 200 fichiers sur 40 millions. Et bien, du coup, on a un clone qui est beaucoup plus petit. Je rends la parole à Pierre-Yves. Euh, un autre euh, problème technique qui, euh, qui fait que des solutions comme Perforce un ou Subversion euh, existent encore, c'est euh, le problème des fichiers qui ne sont pas du code source. Principalement, en gestion de version, on va euh, versionner du code source, euh, donc euh, du texte euh, qui explique à l'ordinateur quoi faire avec des mots. Voilà. Ça, c'est un problème qu'on gère assez bien. On sait bien le stocker efficacement, on sait bien faire des diffs efficacement dessus. Euh, mais il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas du code source. Euh, pour laquelle on est moins bon. Ça peut être soit euh, des données de test qui vont être binaires, euh, soit euh, des fichiers de bureautique qui sont aussi binaires, et qui, et, ou euh, des médias, des images, euh, des vidéos, euh, toutes ces choses-là dont on a besoin pour faire fonctionner une application ou un projet ou quoi que ce soit, mais qui ne sont pas purement du code source. Mais ils ne sont pas du code source, euh, ils ont des propriétés différentes, ce qui fait que toutes les solutions euh, fabuleuses qu'on a mis 45 ans à mettre en place pour gérer très bien le code source, ne en fait, sont pas très intéressantes, voire assez inefficaces là-dessus. Euh, en particulier, euh, on a des très bonnes choses pour faire de la comparaison, de la comparaison et du merge automatique de code source, mais euh, faire un diff sur une vidéo, il y a des trucs qui existent, mais ce n'est pas... Hum, c'est pas du tout aussi euh, simple, efficace et universel que faire du, un diff sur du texte. Euh, de la même manière, souvent, euh, un fichier de code source, c'est quelques kilos, euh, et ça se compresse assez bien, ça se diff assez bien, alors qu'une vidéo, ça va être rapidement euh, 1 méga, euh, 10 méga, euh, 15 giga, et plus ça va, plus c'est gros. Euh, donc, tout ça, ça fait que euh, la gestion de ce genre de fichiers. Devient, euh, est différente des fichiers sources et pose problème au gestionnaire de version. C'était moins ben ça moins un problème sur les générations d'avant avec des systèmes centralisés parce que le stockage était géré au niveau du serveur, euh, les échanges étaient relativement simples et du coup on pouvait se permettre plus facilement de prendre des gros fichiers binaires et de les jeter dans euh, SVN ou même Perforce qui est assez bien optimisé pour ça. Quand on rentre dans un gestionnaire de version décentralisé comme dit au Mercurial, on a tout l'historique en local. Donc quand on est en train de faire un clone et qu'on récupère euh, 100 versions d'une vidéo qui fait 10 gigas, c'est quand même relativement in inefficace quand on a un peu juste besoin de la dernière version. Euh, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites avec le temps pour gérer ce genre de choses, soit des gestionnaires d'artefacts euh, dédiés qui vont euh, gérer... Euh, leur stockage et récupérer les choses qu'on leur demande et qu'il faut du coup intégrer dans son, dans son workflow. Euh, soit une collaboration assez forte avec le CM2Bill qui va avoir des caches et des choses comme ça mais qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place. Ou des solutions directement dans le gestionnaire de version. Donc soit avec les, les euh, générations précédentes où on pouvait plus facilement se permettre de mettre n'importe quoi dans le gestionnaire de version, même si ça posait quand même des problèmes. Soit euh, diverses solutions qui ont été développées avec le temps euh, pour euh, Mercurial. Euh, euh, Git, j'en ai deux ou trois en tête, euh, Mercurial, il y a eu pas mal d'itérations avant d'arriver au, au, aux choses actuelles. Euh, le standard à peu près de nos jours, c'est Git LFS, qui a été lancé par GitHub il y a à peu près 5 ans. Euh, une des raisons pour lesquelles c'est devenu un standard, c'est qu'ils ont eu la bonne idée de faire des définitions qui sont assez extensibles, donc qui sont facilement utilisables dans les contextes un peu compliqués ou euh, par d'autres projets qui ont besoin de, de faire des choses un peu plus sophistiquées. Et à la fois les définitions et le protocole réseau est standard. Euh, donc, à la place d'avoir bon, on a un peu une solution dans notre gestion de version qui fait des trucs. Il euh, y a un vrai standard qui est implémenté par une dizaine de serveurs différents qui fait qu'on peut effectivement se dire, il euh, y a une solution qui marche, euh, elle va continuer de marcher de cette manière, on peut l'imprimer dans d'autres. Euh, donc en particulier la dernière itération de la gestion de gros fichiers dans Mercurel est en fait basé sur GitLFS, parce que ça marche bien et qu'il y a plein de serveurs qui sont derrière. Et comme on a fait un peu après eux, on peut avoir une meilleure implémentation euh, qui est pas mal. Je vais laisser la parole à Boris pour euh, vous montrer à quoi ça ressemble. Merci Fierv. Euh, donc euh, on a un repo c'est un repo avec des données euh, propriétaires donc Alice euh, a un clone elle a dans son repo un fichier changelog et du texte un fichier binaire qui fait 10 mégas et un readme. donc elle a un petit historique où euh, elle a changé plusieurs fois Fichier binaire, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et du coup, avec les DVCS actuels, à la fois Git et Mercurial, par défaut, elle va stocker les copies de chacune de ces versions <coughs> de fichiers. Du coup, ça rend le repo relativement euh, lourd. Parce que, comme Pierre-Eve l'a dit, on ne peut pas faire de diff, on ne peut pas faire de merge. Du coup, on se retrouve très rapidement à cramer notre disque dur. Malheureusement, elle ne connaît pas de solution mieux, donc elle va juste pousser ses euh, gros fichiers binaires sur le serveur. Donc comme vous voyez, 17 mégas, bah, ça prend du temps, même en local. Imaginez maintenant si c'est des fichiers de plusieurs centaines de mégas, voire des plusieurs gigas. Heureusement pour elle, elle a un collègue Bob qui connaît, lui, des, euh, qui connaît des solutions. Euh, et il se dit, ça a été un chouyalan quand même pour, que, pour récupérer trois changettes. Je ne sais rien ce qui se passe. Oui, il n'y a que trois changettes, c'est euh, pas très gros. Euh, et effectivement, euh, mon point G fait déjà 17 mégas alors qu'on vient de commencer le projet. Qu'est-ce qui se passe Il va se mettre à jour, il va regarder euh, les fichiers, il dit, ah oui, mais non, il mais ne faut pas stocker les binaires. Ça, on faisait ça avant. Maintenant, on peut faire du LFS. Donc, il décide... De euh, ajouter la conf nécessaire au repo. Donc la conf nécessaire euh, à la fois en Mercurial et à la fois en Git, c'est pas tout à fait le même format, mais on va donner des règles pour dire est-ce qu'un fichier est sur du LFS ou pas. Ça peut être par extension, par taille ou par d'autres touristiques. Ici, on va dire que tous les fichiers binaires vont aller dans LFS. Donc il va euh, ajouter cette configuration, le comité. le pousser et dire à sa collègue euh, de euh, pouler euh, cette configuration pour que la prochaine fois qu'elle va ajouter des gros fichiers, ça n'arrive pas euh, sur le serveur. Après, il se dit, c'est dommage, là on vient de commencer, on a déjà 17 mégas de données dans le serveur, on doit pouvoir faire mieux. Et Effectivement, et c'est là où Merkel implémente le protocole Fs mieux que Git, on va pouvoir euh, convertir le serveur, plus ou moins à chaud, en gardant les mêmes H. Donc si on regarde euh, le serveur, on a euh, une tête qui est B9F82 à peu près. Si, euh, donc on peut convertir et convert en en, euh, en mercredi, je vais y arriver. Euh, on passe la bonne option qui dit qui est globalement euh, la même chose que euh, le fichier qu'on a écrit avant. On va convertir le serveur. Il va passer sur chacun des commits. Et quand on regarde du coup notre repo converti, donc avant c'était euh, B9F82. Là on a exactement le même H. Donc pourquoi c'est important, on va le voir tout de suite. Mais d'abord, on va remplacer notre serveur à HO. Voilà. On va dire qu'il y a un nouveau collègue qui vient d'arriver dans l'équipe, on va l'appeler Charlie, et qui va euh, cloner le repo qu'on vient de convertir euh, avec LFS. Qui a récupéré 5 chanchettes, ok, c'est normal. Regardons la taille de son repo. Ah, c'est vachement moins que 17 mégas. Effectivement, c'est un peu mieux. Et maintenant, si euh, il se met à jour sur la tête, bah, LFS va télécharger automatiquement le binaire, va le matérialiser dans sa working directory, euh, et va le stocker aussi euh, dans euh, son, rep euh, son repository. Donc on a une fois euh, le fichier euh, sur le disque dans le. En dehors du point G, une fois dans le point G, mais c'est tout. On n'a plus les trois, euh, les trois copies. Euh, Charlie a accès à d'autres informations euh, qui est un fichier binaire. Du coup, il va l'ajouter. Et... Et... Et... Et... Et... Et... Et nous prévient que d'habitude, quand on ajoute un gros, euh, un gros fichier, bah, ça prend de la place et ça prend de la mémoire pour l'utiliser. Mais heureusement, on utilise LFS, donc on n'a pas de souci-là. Donc il va euh, faire un commit et pousser. La différence qu'on va voir, c'est qu'on a eu cette petite ligne euh, qui n'est pas habituelle, qui dit que le fichier de 20 mégas, plutôt que l'avoir envoyé sur le serveur, on l'a envoyé sur le serveur LFS qui est généralement sur des, une machine dédiée, avec des disques dédiés, euh, des SSD, une réplication euh, en, en, en CDN. Bon, C'est vachement plus efficace pour distribuer des gros fichiers. Donc, je vous disais que les H n'ont pas changé. Qu'est-ce que ça fait que les hashes n'ont pas changé C'est qu'on a déjà des clones euh, du répertoire, avec Alice et Bob, et comme les H n'ont pas changé, on peut juste pouler, parce que l'historique n'a pas été réécrit. Alors qu'à l'inverse sur Git, si vous faites votre conversion de repo, bah, tous vos clones, vous pouvez les jeter et les refaire de. et les refaire scratch. Là si on demande à Bob, il va pouler, il va se mettre à jour. Et on va voir que euh, nos trois amis euh, ont des tailles vachement, euh, vraiment différentes. Alice a uniquement les trois premières révisions du premier fichier. Bob a les trois premières révisions du premier fichier et la dernière révision du deuxième fichier, et Charlie a uniquement la dernière révision du premier fichier, et la dernière révision du deuxième fichier. Euh, donc sur certains, euh, si vous avez beaucoup de fichiers binaires, euh, LFS va vous changer la vie et vous rendre vos, globalement toutes vos opérations plus rapides. Voilà. Le, celui d'après qui donne des contraintes au niveau euh, gestion de version c'est tout ce qui est performance parce que même sans aller chercher très loin les problèmes de performance quand on s'occupe de gestion de version finissent toujours par arriver pour une raison assez simple qui est que le temps va toujours dans un sens donc plus ça va plus vous allez avoir de changements euh, enregistrés qui s'accumulent généralement vous avez aussi un projet qui devient de plus en plus grand et euh, de plus en plus de gens qui travaillent sur votre projet même sans avoir plus de gens qui travaillent sur votre projet si vous êtes euh, à travailler sur un projet et que vous faites euh, 30 commits par, euh, par semaine et ben euh, le nombre de commits va continuer de grandir avec le temps et vous allez finir par avoir des problèmes de, de performance un jour ou l'autre enfin euh, si vous êtes petit euh, ils arriveront vraiment lentement mais il y, y, y a ce côté comme on enregistre de l'historique euh, le problème sur lequel on travaille est toujours de plus en plus gros euh, Quoi qu'il arrive. La, la seule manière que ça arrête de grandir, c'est que euh, le projet s'arrête, que euh, la boîte coule, que les gens partent faire autre chose, euh, mais euh, ce n'est pas forcément des choses à faire lesquelles on peut. Euh... C'est un vaste sujet, donc on va passer assez rapidement dessus, mais il y a un certain nombre de problèmes qui sont plus ou moins bien résolus d'un DBCS à l'autre. Par exemple, la capacité d'avoir euh, plusieurs serveurs qui euh, reçoivent des écritures ou servent du contenu, euh, ça vous permet, si vous êtes, pouvez faire ça, vous allez avoir des capacités euh, de redondance, il si y a un serveur qui tombe, vous continuez à, à servir. Vous pouvez passer à l'échelle parce que si vous avez 10 serveurs, vous allez pouvoir servir beaucoup plus de gens que si vous n'en avez qu'un seul. Euh, ce genre de choses. Une autre manière de passer à l'échelle, c'est de réussir à cacher des données. Euh, donc euh, quand les gens demandent de, de l'information d'historique, un peu à la manière de l'FS, on peut avoir les fichiers qui sont déjà pré-cachés, pré-distribués, pour qu'à la fois le serveur n'ait pas besoin de faire de calculs pour fournir ce genre de fichiers et euh, aussi pour qu'ils soient servis de manière plus locale. Mais c'est des problèmes qui rapidement deviennent compliqués parce qu'aucun euh, des clients ne va faire le même pool, donc il va falloir stocker des choses différentes, euh, réussir à savoir euh, comment faire des caches euh, efficaces. Ça reste des problèmes qui euh, vont être plus ou moins résolus d'un DVSS à l'autre et euh, qui sont plus ou moins sans fin aussi. Euh, et il y a aussi des choses purement locales. Est-ce que vous pouvez réussir à, avoir, à travailler euh, sur plusieurs aspects du même projet sans avoir besoin d'avoir le même clone s'il est grand. Il y a plein d'aspects qui vont être un peu, un peu à creuser pour chaque de version. Un autre aspect, en plus de juste à côté les problèmes classiques de montée de charge, il y a purement des améliorations d'algorithmes qui, des fois, sont nouvelles et des fois, sont pas nouvelles. Un exemple rigolo, c'est. Git et Mercurial ont une commande qui s'appelle annotate, qu'on on appelle souvent blame dans Git, qui permet de savoir quel, euh, quel chunk set a introduit quelle ligne de quel fichier, donc qui a fait quel changement. Euh, déjà, rien que pour des questions d'implémentation, de, euh, de base, euh, chez Git, euh, regarder l'historique de ce, de ce fichier dans Mozilla, c'est 10 secondes, alors que dans Mercurial, c'est euh, 7 secondes et demie. Parce que l'implémentation est un peu différente, donc il y a déjà de la marge. Mais en fait, quand Mercurial s'est mis à utiliser une astuce de stockage qui améliore ce cas en particulier, qui en fait existait déjà dans, dans un gestionnaire de version qui a 45 ans, et ben on va 30 fois plus vite que, que ce qui se faisait avant. Donc d'un certain côté, il y a plein de solutions qui existent ou qui sont inventées, mais qui ne sont jamais toutes au même endroit. C'est aussi pour ça qu'on a plusieurs gestionnaires de version qui existent. Euh, une autre manière de passer à l'échelle dans des, dans des cas euh, très grands, ce qu'on appelle d'un certain côté les méga repos, euh, ce qu'il y avait à voir chez Google, Facebook, mais même d'un certain côté déjà chez Mozilla, qui est plus petit mais quand même relativement grand. Euh, c'est des collaborations avec le noyau du système. Donc le premier niveau, c'est à la place de parcourir le système de fichiers pour voir ce qui a changé, euh, directement se plugger à des API qui vont permettre de savoir... Euh, est-ce que, est que ce fichier est modifié Quand Est-ce et gagner pas mal de temps Mais euh, quelque chose qui a été fait dans toutes les grosses boîtes, c'est à la place d'avoir un gestionnaire de version qui écrit des fichiers sur disque et qui lit des fichiers sur disque, on, tout le monde euh, finit par bouger sur un gestionnaire de version qui est le système de fichiers. Euh, vous montez votre gestionnaire de version et euh, quand vous demandez un fichier, ça va directement aller stocker, euh, enfin, demander dans le stockage de gestionnaire de version en passant par le noyau euh, ou euh, à l'inverse quand vous écrivez une nouvelle version le gestionnaire de version est, déja, est déjà au courant que ce fichier a été modifié et que potentiellement quand on faudra, faire, quand on faudra enregistrer pour de bon changement on aura déjà l'information euh, euh, sous la main donc ça c'est une solution qui a été faite chez Google avec des technologies qui sont internes qui a été faite chez Facebook avec des technologies qui sont internes et euh, Microsoft essaie de faire ça de manière un peu plus publique sur des choses qui se concentrent sous Windows, mais euh, c'est vraiment quelque chose où tout le monde finit par, par y arriver. Euh, c'est un peu là où tout le monde va. Euh, vous n'en aurez pas besoin demain, mais peut-être que vous en aurez besoin dans 5 ans, et peut-être que ça sera très mature dans 5 ans, mais c'est le genre de choses euh, que vous finirez par utiliser probablement aujourd'hui. Une autre euh, manière de gérer les problèmes de passage à l'essai, c'est de s'intégrer avec d'autres outils. Euh, des choses comme github ou gitlab ou un certain nombre d'outils internes à mozilla euh, à la place euh, vous permettent de faire un certain nombre d'opérations que euh, vous allez pouvoir faire sans directement passer par le chaussures de version soit euh, faire des modifications euh, d'un fichier assez facilement directement en ligne ou euh, accepter euh, des changements qui vont du coup être mergés directement en ligne déployer des choses publier des paquets sans avoir à passer par les chaussures de version si vous passez par un autre outil euh, cet autre outil peut lui gérer euh, des problèmes de latence ou euh, des problèmes d'orchestration de, euh, de quand est-ce que l'opération va être faite donc c'est aussi un facteur assez intéressant pour euh, réussir à passer à l'échelle et on se retrouve à avoir une intégration assez forte du gestionnaire de version euh, vraiment en tant que tel avec d'autres outils euh, qui deviennent importants. Euh, en plus des problèmes purement techniques euh, qui sont d'un certain côté assez simple à expliquer il y a aussi toute l'évolution du processus de développement qui font qu'on n'utilise pas, pas, on ne développe plus de la même manière, on ne fait pas les mêmes choses. Il y a des choses comme GitHub qui ont changé beaucoup de choses, mais rien que simplement Internet ou ce genre de choses. Au fur et à mesure, enfin, ces dernières années, on a vu, enfin plus que ces dernières années, mais bref, avec le temps, on voit arriver des, des, des nouvelles idées. Maintenant, à peu près tout le monde écrit des tests, j'espère. Mais à une époque, les gens n'écrivaient pas de tests. Écrire des tests, ça change la manière dont on développe. Et quand on commence à écrire des tests, on commence à avoir de l'intégration continue. Donc on commence à avoir un nouveau type d'usage du gestionnaire de version avec quelque chose qui n'existait pas particulièrement avant. Quand on fait de la revue de code, maintenant c'est relativement standard de faire de la revue de code. Et bien ça implique que le gestionnaire de version va vous aider à faire ça plutôt que de vous empêcher de faire de la réduction de code. Et quelque chose de plus récent, c'est le formatage automatique de code, qui a participé d'autres problèmes avec le gestionnaire de version et qui n'est pas encore complètement standard mais qui se réalise relativement rapidement. Donc tout ça ça impacte le gestionnaire de version qui soit a besoin de collaborer avec d'autres outils, soit euh, va être plus ou moins agréable à utiliser dans ce genre de situation. Pour reprendre l'exemple que je voulais faire avant. Le formatage automatique de code, c'est une manière d'avoir un outil qui vous dit où est-ce que vous mettez vos espaces, où est-ce que vous mettez vos accolades, vos virgules et tout ça. Du coup, le développeur n'a plus besoin d'y penser, ce qui est déjà assez intéressant. Et en plus, tout le monde fait la même chose. Ce qui fait que quand vous lisez du code, il est... Il est plus simple à comprendre parce qu'il ressemble à la même chose. D'un côté, ça ressemble euh, aux problématiques d'orthographe. Si tout le monde écrit les mots de la même manière, c'est plus simple à comprendre. S'il y a toujours le même nombre d'espaces après les virgules, c'est plus simple à comprendre. Ben, ça s'applique également par iocon. C'est euh, d'un côté une vraiment euh, bonne avancée euh, qui est en train de donner. Il y a des langages récents qui du coup directement dans leur, euh, dans leur processus de base comme Go ou Rust. Et puis euh, il y a des outils qui permettent de l'appliquer à des langages plus anciens comme C, C. Et aussi Python, avec un outil, enfin il y a un certain nombre d'outils, mais il y a Black récemment qui est sorti, qui est relativement efficace dans ce domaine-là. Donc c'est une, une bonne amélioration, je euh, pense que ça va devenir complètement standard dans les, dans les années qui viennent, mais euh, ça fait des frictions. Parce que euh, le formaté du code, ça veut dire que vous touchez à tous les fichiers, à peu près n'importe quelle ligne, partout euh, dans votre, euh, dans votre euh, base de code. Euh, et déjà, la première fois que vous le faites, c'est un problème, parce que les gens qui ont du travail qui n'est pas encore poussé, euh, ils se retrouvent à avoir potentiellement euh, plein de conflits. Et en plus, l'outil qui formate le code, euh, ce formatage peut changer. Soit parce que l'outil qui formate le code a une nouvelle version qui fait des trucs un peu différemment ou un peu mieux, ou parce qu'il est configurable et que vous avez décidé que en fait, vous vouliez la collade sur une ligne séparée plutôt que sur la même ligne. Ce sera un problème en Python, mais il y a des problèmes différents, comme la taille des lignes, des choses comme ça. Et donc à chaque fois que ça change, ça refait des, des modifications énormes sur la base de code qui du coup font du bruit, euh, créent des conflits, ce genre de choses. Donc c'est le genre de choses pour lequel euh, réussir à collaborer avec les gestionnaires de version, ou que les gestionnaires de version collaborent avec le formateur de code, euh, ça simplifie beaucoup l'adoption de ce genre de choses et ça facilite la vie des développeurs. Donc Boris va vous faire une démo de ce qu'on peut faire avec, euh, par exemple, euh, dans notre cas, une extension Imperial qui va euh, aider à adoucir tout ça. Merci Pierre-Yves. Euh, donc effectivement, formatage de code, c'est bien, j'en parlais même avant-hier avec certains d'entre vous, euh, qui sont un peu réticents à euh, laisser un outil choisir. Et au-delà de ce, ce, ce pas psychologique, il y a aussi un pas technologique de comment euh, faire pour éviter les tracas, quand vous avez du frontage de code. Donc si on prend euh, un repo, euh, On voit. Euh... C'est pas du tout bon. pas, de... que. Excusez-moi pour le retard. Voilà. Euh, donc je disais, on a un repo avec un fichier fichier c'est du Python, on va euh, faire un changement, donc là on voit pas mais il fait un open et un close. Euh, à la place on va faire un context manager parce que comme ça on est sûr qu'il sera euh, fermé correctement. Donc, voilà on voit, on voit le changement, le changement est simple. Euh, ce qu'on peut voir, c'est que le code, le code source avant, il manquait les espaces après les virgules. Il manquait les espaces avant et après les, euh, les allocations de, de variables. Je ne sais pas qui a écrit ce code, mais vraiment, euh, c'est lisible. Euh, donc on va comiter euh, notre fixe. Voilà. Et sur une autre branche, quelqu'un d'autre euh, va décider de formater euh, le fichier Python. Donc avec ça, il va dire qu'on euh, va utiliser Black, parce qu'en Python, Black, c'est bien. Il va dire qu'on euh, ben, va formater tous les fichiers Python. Et il crée sa configuration. Sa configuration Donc on va sauvegarder un fichier dans le euh, répertoire. Donc, ça c'est équivalent à pre-commit si vous utilisez euh, les repo Git, et en plus va fixer euh, donc, tous les styles de code, les virgules qui manquent, les espaces avant les commentaires, remplacer simple code par double code quand il peut. Bref, c'est très bien, mais le problème c'est que du coup on a deux têtes, et qu'à un moment il faut les merger ces têtes. Donc, si on fait un merge naïf, donc, en désactivant euh, notre extension qui va bien, bah, qu'est-ce qui va se passer ben, il va se passer qu'on a un conflit. Parce que forcément, ça touche, les, ça touche aux mêmes lignes, donc ça ne peut pas marcher. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à la place Et qu'est-ce que fait l'extension qu'on a développée justement pour Mercreole C'est que, il va, quand il y a un conflit de merge, il va prendre ces deux fichiers, il va appliquer euh, la configuration dauto euh, sur les deux fichiers, comme ça les deux sont auto-formatés, et après il n'y a plus qu'à merger. Euh, la différence. Donc là, on vient de voir, il n'y a pas eu, pas eu de conflit, tant mieux. Et si euh, on regarde notre, euh, si on regarde notre, euh, notre résultat, on a bien le nouveau code, qui est lui aussi directement formaté. Donc là, je vous ai montré un exemple où vous aviez du code non formaté et du code formaté, mais vous avez exactement, comme Pierre vous l'a dit. Le même problème quand vous avez du code formaté avec une version avec une autre ou avec une version de la configuration et une autre. Donc ça c'est un problème relativement que vous trouvez relativement rapidement dès que vous mettez de lauto Et c'est euh, quelque chose que en Mercurial on bosse euh, activement dessus. En Git euh, j'imagine qu'il doit y avoir des efforts dessus mais j'ai rien vu de aussi avancé euh, que Mercurial. Voilà. Donc là, on vient de voir une solution euh, technique, à un, un problème technique qui vient avec un changement de, de, de processus de développement. Il y a aussi des problèmes plus philosophiques qui vont avec des questions philosophiques du, du, de la gestion de, enfin de, du processus de développement. Euh, là, on va s'intéresser à la revue de code. Euh, donc la revue de code, c'est bien parce que, de manière simple, ça attrape des bugs. Mais ça ne fait pas que attraper des bugs. Donc, relire, le code, relire du code, ça permet euh, de brasser des compétences dans votre équipe parce que euh, si les gens regardent le même code, ils vont discuter du code, et ils vont échanger leurs idées, ils vont découvrir des nouvelles choses, ils vont euh, échanger des techniques. Euh, ils vont aussi mieux connaître la base de code parce qu'à la place d'avoir une seule personne qui a écrit du code, euh, enfin, qui a touché un fichier ou à une logique, eh bien, il y a au moins deux personnes qui l'ont regardé, ou trois en fonction de vos méthodes. Euh, et en fait c'est aussi juste très pratique de prendre du recul et de regarder du code qui a été écrit euh, donc même euh, moi quand je relis mon code euh, régulièrement je me dis mais pourquoi je fais ça maintenant que j'ai une meilleure vision globale mais il faudrait faire les choses différemment et, et ce sera beaucoup mieux donc relisez votre propre code si vous ne le faites pas et relisez le code de vos collègues si vous ne le faites pas euh, après la runcode il y a plusieurs manières de le faire euh, une qui est très populaire actuellement, en particulier à cause de GitHub, c'est euh, de mettre tous les changements ensemble et euh, de relire tout d'un coup et de se dire que ça a l'air bon, et puis euh, voilà. Euh, personnellement, moi j'applique une technique plutôt euh, basée sur une pile de petits changements qui vont petit à petit aller vers le but final en essayant de séparer euh, les refactoring euh, des changements réels euh, pour que ce soit plus simple à comprendre et plus simple à lire euh, pour les personnes qui, re qui relisent et aussi pour retrouver des problèmes après coup. Moi j'aime bien, euh, mais je suis pas le seul. Au final, euh, les gens de Google font ça, les gens de ViewMix font ça, les gens de Facebook font ça, euh, les gens de Modilla font ça, il y a plein de gens qui font ça. Il y a probablement quand même une bonne idée là-dedans. Euh, ça va nous faire plein de choses intéressantes. Euh, en particulier aussi, euh, si par exemple le début du nettoyage est bien, on peut le prendre et puis euh, on verra les parties compliquées plus tard. Mais euh, pour réussir à bien marcher, il faut euh, avoir une bonne intégration ce qui permet de facilement créer ces petites unités et de facilement les manipuler, les modifier et ce genre de choses. Et donc là, on retombe sur, euh, pour réussir à faire ce qu'on veut philosophiquement, il faut que l'outil... Euh, L'outil supporte bien ce qu'on a envie de faire philosophiquement. Parce que si euh, bon ok ça a l'air bien mais en fait c'est quand même beaucoup plus compliqué. Euh, on va quand même utiliser une technique. Euh, on, va, on va généralement choisir la facilité. Euh, donc là Boris va vous donner un petit exemple de quoi ça ressemble de faire plutôt des piles et avec des exemples de quand est-ce que c'est plutôt supérieur. Ah, voilà donc je reviens sur euh, ce, cette tabulation. Donc on a un repo et on a une future branche. Euh, donc sur cette feature branche on a trois commits et on a une vue euh, donc avec stack qui est limitée sur la feature branche sur laquelle on travaille. Ce qui est bien euh, avec euh, cette approche, c'est qu'on peut du coup facilement euh, se balader sur cette stack. On peut aller par exemple sur le premier commit, on peut le revoir, donc on voit qu'on euh, introduit un nouvel objet et que c'est globalement le code qu'on a bougé là. Ok. Ensuite on peut aller sur la suivante. On peut euh, pareil regarder, le, euh, regarder le, le changement. On voit que on, est, on a extrait cette méthode-là dans Gazer. Ah, mais on a mis une erreur. Là, on avait fait un await, asyncaio et là on a oublié le async await. Erreur classique. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va fixer.. Euh, on va fixer l'erreur. Le, on rajoute un singe, on rajoute un wait. Avant de, de faire un amend, on va faire un pdif pour montrer comment le chunchet va... à quoi il va ressembler une fois qu'on aura fait l'amend. Donc on voit là, effectivement, on avait oublié un await. On va faire un amend. Mais euh, petit problème, on avait un chunchet au-dessus. Là c'est pas grave, parce que Mercurial a, a tout ce qu'il faut pour retrouver ses petits, euh, on va faire un next pour aller sur le suivant. Le suivant, il voit qu'il bah, n'est pas où il devrait être. Donc il s'assure euh, qu'il est bien au bon endroit. Donc on voit euh, qu'on a bien accès au, au, à la, à la, au diff. Et maintenant, on peut pousser sans faire moins force. effectivement. Et comment, pour, comment ça marche pour ne pas pousser euh, sans, sans forcer alors on va faire un peu de suspense et on en parlera plus tard. Euh, un un, un des bouts qui est intéressant euh, dans la, dans la, la pile qu'on vient de voir chez Boris, c'est que le premier set prend du code qui existe et principalement le bouge quelque part, alors que le deuxième Chancet commence à modifier ce code. Euh, si on avait fait les deux en même temps, réussir à faire la différence entre le code qui est vraiment modifié et le code qui est simplement bougé est assez compliqué. Euh, de la même manière, le, da, le dernier set qui fait un renommage de plein de méthodes, ça fait beaucoup de bruit, si on a un vrai changement au milieu de ça, le trouver au milieu du bruit c'est assez compliqué donc avoir cette approche qu'on a séparée du déplacement de code, de sa modification et potentiellement un changement de sémantique du renommage de la méthode ça permet d'avoir une, une réécure beaucoup plus simple euh, d'un point de vue reviewer qui va attraper plus de, de choses intéressantes euh, avant de répondre à la question de Boris on va un peu parler de choses qu'on a déjà parlé avant il y a un fond de truc qui a beaucoup changé et qui va encore énormément changer. Euh, c'est tout ce qui est plateformes collaboratives comme euh, Github, Fabricator, euh, Gitlab, qui, autour de l'échelle de version, euh, agrègent un certain nombre d'autres outils comme l'intégration continue, le déploiement et, euh, et canalisent un certain nombre de workflows au niveau de revue de code euh, et, ce, et ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qui facilitent l'utilisation des échelle de version et euh, qui seront aussi très innovantes ces temps-ci et qui vont énormément bouger. Euh, comme on trouve que c'est important, euh, on travaille sur euh, l'intégration de Mercurial à GitLab. Donc on, est, euh, on a un projet qui s'appelle Heptapod. on a un prototype qui marche, si ça vous intéresse, venez nous parler, ou allez sur, sur cette URL, mais je ne vais pas y passer trop de temps. Euh, tout ce dont on vient de parler, euh, c'est globalement qu'il y a plus de collaboration autour des DVCS. Euh, on a des humains qui vont vouloir plus collaborer entre eux à travers le chien de version. Et on a aussi le chien de version qui va plus collaborer avec d'autres outils. Euh, pour se concentrer un peu sur l'élément humain à humain, euh, il y a pas mal de choses qui ont été faites euh, ces 20 dernières années autour euh, du pair programming, de la collaboration, qui, qui augmente les interactions entre les humains quand ils développent. Euh, qui ont tendance un peu à se réduire avec les workflows actuels ou même l'augmentation du travail à distance où on s'appelle et, et ce genre de choses mais où il y a moins d'interactions directement avec Avoir un schéma de version qui facilite la création de branches dépendantes mais qui ne sont pas forcément terminées euh, ce qui veut dire que je peux commencer à travailler sur une, sur une API euh, avec euh, quelqu'un qui va commencer à l'utiliser pour me faire des retours sans qu'on ait besoin forcément de figer ce qu'on est en train de faire euh, ça, ça peut être intéressant. De la manière de travailler sur la même branche, en même temps, sur le même code, ça permet de refaire du pair programming à des moments où c'était plus particulièrement possible. Euh, mais tout ça, ça nécessite de pouvoir échanger des brouillons de Chancet qu'on va pouvoir écrire si on veut garder des, des propriétaires intéressantes dans son historique ou dans sa revue. Euh, ça mériterait une conférence en entier, donc on va passer un peu rapidement dessus. Euh, mais c'est des choses qui, dans tous les scénarios de version, évoluent quand même euh, pas mal ces derniers temps. Euh... Donc en particulier dans Mercure on a un concept de Chancet Evolution qui euh, va suivre l'évolution des, euh, des Chancets et permettre de euh, détecter un certain nombre de problèmes et d'arrondir beaucoup d'angles pour permettre à les gens de collaborer en même temps sur, sur, euh, au même endroit. Euh, je, vais laisser Boris faire... non, je vais laisser Boris faire une présentation rapide de la chose. Si vous avez déjà collaboré à plusieurs sur euh, une branche Git et sur GitHub et que votre collègue a fait un Git Rebase et un Push moins force, euh, vous savez à quel point c'est difficile de collaborer à plusieurs sur le même chat. Heureusement, il y a des choses qui sont faites et dans Committer il y a le Chat Evolution. dont je vais vous montrer euh, rapidement euh, une démo. Donc, on est sur le même repo qu'avant, on a récupéré les mêmes commits de base et Là je veux euh, extraire euh, cette partie là autre part. On va rajouter une méthode qui va l'extraire ici tout simplement. Et pour ça je vais faire un amend. Une fois que j'ai fait un amend, là je suis allé faire mon stand-up printing et mon collègue m'a dit que. Ah mais attends, j'ai retouché à mes, à mes commits. Hein, on va pouler alors. Donc on pull ces chanchette et on dit oula oula voilà qu'est-ce qui se passe il y a le divergence il euh, n'y euh, a pas à s'inquiéter euh, tout simplement euh, c'est juste qu'on a récupéré euh, deux fois enfin on a fait un changement sur un chanchette qui a été aussi modifié par quelqu'un d'autre heureusement euh, on peut voir qu'avec la même méthode stack il bah, euh, y a deux copies du même euh, chanchette et il y a tout ce qu'il faut dans la communauté Nercréole pour non seulement afficher quels sont les junchets les en, en, en concurrence, mais aussi pour automatiquement résoudre le problème. Euh, on lui a dit de se débrouiller. Et qu'est-ce qu'il a fait C'est que ce commit-là avait été réécrit en celui-là, celui-là. Ben, il les a mergés. Parce que les merges, ça, il sait faire. Et il a juste mergé deux évolutions du même commit. Donc ça, ça marche euh, très bien. Donc là, on voit qu'on a un change -set avec euh, les deux changements. Et cette résolution automatique euh, de concurrence entre versions marche à la fois sur des Rebase, des ammon des Strip, des Fold, des Prunes. Euh, tout ce que vous voulez. Et donc... Là, il nous reste un petit chanchette qui était traîné sur une, encore une ancienne version. Euh, pareil, ça c'est même le cas facile. Bah, on a juste besoin de faire une copie et de le rebase. Comme ça, on a une série propre qu'on peut pousser euh, proprement sur l'outil de, de, de revue de code. Et comme on a toutes ces informations, on n'a pas besoin de push-force parce que c'est qu'une évolution vers l'avant. Euh, L'historique, ce n'est plus la réécriture d'historique sauvage. À la euh, La conférence commence à approcher de la fin, donc on va conclure. Euh, globalement, euh, en gestion version, il y a plein de problèmes intéressants. Il y a aussi plein de solutions qui existent ou qu qu'on va trouver. Euh, d'un certain côté, le gestionnaire de version du futur, c'est un peu un ordinateur qui aura récupéré les bonnes idées à droite, à gauche et, et réussi à faire la synthèse euh, qui, euh, qui, en, qui fera que les anciennes générations n'auront plus besoin de survivre pour résoudre des problèmes qu'ils ne résoutent pas. Je pense qu'on n'en est pas là, et je pense que ça va prendre encore du temps avant d'arriver à cette synthèse. En euh, plus que... Euh, le le développement change, les outils d'informatique changent et qu'on euh, va euh, avoir des nouvelles surprises, des nouveaux problèmes à résoudre. Euh, de notre point de vue, euh, on trouve, et puis il y a d'autres gens qui sont d'accord avec nous, euh, on trouve que Mercurial est assez bien équipé pour faire face à ce futur, donc c'est pour ça qu'on travaille dessus. Mais euh, on n'a aucun doute qu'il y a d'autres gens qui vont arriver, que Git va être capable de faire un certain nombre de choses euh, correctement aussi. Enfin, ils font déjà un certain nombre de choses correctement, mais d'évoluer euh, pour résoudre un certain nombre de ces problèmes aussi. Il euh, y aura toujours des alternatives pour les de de versions. Euh, nous, on préférait qu'elles soient libres, parce qu'on trouve ça plus intéressant. Donc, si on peut avoir euh, des alternatives avec euh, du guide du mercurial et puis un autre projet libre, euh, on trouve ça plus intéressant que si euh, on a euh, un truc propriétaire de Microsoft, un truc propriétaire de Google et, euh, et Git. Mais bon, on verra euh, ce que le futur nous réserve. Et, et voilà. Donc, on va passer aux questions.